Alors, montrer son intérêt quand on est une femme. Eh bien, euh, je ne sais pas si c'est compliqué. En tout cas, vous êtes bien, bien nuls. Euh, au vu de tout ce que je lis et que j'entends comme anecdote à chaque fois plus grotesque que les, les unes que les autres, euh, les femmes, vous êtes bien plus douées à le recevoir, l'intérêt, et ensuite à en disposer. Hein. L'homme propose, la femme dispose. Quand il faut le montrer, eh bien, euh, vous êtes bien bien en peine de vous faire comprendre. Et résultat, quand on ne sait pas montrer son intérêt pour les gens qu'on veut, on finit parfois avec les gens qu'on ne veut pas. Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi, pas C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Je Ah ouais, je l'ai niqué. Il jette pas la pierre, il a niqué. Il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Dernière vidéo de la semaine. Oui, je vous livre un petit peu de cuisine interne. Désormais, on enregistre les vidéos par batch avec mon équipe. Dans l'équipe, je vous présente euh, le chaton cadreur, Christophe, l'homme masqué, et euh, Aurore, Aurora. Non, pas Aurora Cortopathie, malheureusement. Euh, Aurora, et tu vois pas qui c'est Aurora Cortopassi. C'est une YouTubeuse qui fait de la cuisine et qui est trop. trop choupie. Elle euh, note pour aller voir. Elle <rire> est euh, trop, trop choupie. Désormais, nous nous astreignons à respecter une règle qui fonctionne bien au niveau des audiences. T'as vu les dernières audiences, Christophe On est bien, on est bien, on est bien. On est bien, Tintin, on est bien, Tintin. Chaque semaine, une vidéo d'actualité, un commentaire vidéo à l'iPad c'est-à-dire que je réponds à la vidéo de, de, de quelqu'un d'autre en temps réel, et un conseil concret, hein, parce que bon, vous dites bien aimer euh, la ratio, le logos, etc. Mais enfin, un petit conseil concret, ça fait toujours plus de vues, hein, et puis ça attire toujours plus le public féminin. Hein. Toutes, les, toutes les vidéos euh, concrètes, paradoxalement, ce n'est pas nos, nos hétérobinaires qui les consomment, ce sont les femmes. Le conseil du jour, justement, s'adresse à elles, mais avant cela, Christophe, le cadeau. Eh oui, pas d'anniversaire, pas de promo, je vous l'avais dit, et eh ben, on va vous le répéter toutes les semaines, pas de promo, plein tarif, à bout de la thune, vas-y, paye-moi la Ferrari, j'ai 42 ans, je l'ai mérité, vaut la Ferrari. <rires> enfin à moitié. Euh, et donc, pas de promo, mais un cadeau. J'ai eu l'idée, là, comme ça, spontanément, en revisionnant quelques-unes quelques de ces lectures, de partager avec les plus méritants d'entre vous, parce que ceux qui s'abonnent sont les plus méritants, 10 heures, rien de moins, 10 heures de, du cours d'un de mes mentors. Si vous me suivez, vous savez qui c'est. 10 heures, en plus de votre de, de, vos, de vos autres bénéfices, c'est ce qui vous attend si vous devenez petit Châton. chaton de combat. De combat, de c'est combat, les, les vrais, les abonnés, ceux, ceux, ceux, ceux qui payent, ils bénéficient de séminaires inclus, ils peuvent m'appeler quand ils veulent, ils ont des articles en plus, ils ont des podcasts en plus et ils ont une application pour discuter entre eux en plus. Alors, montrer son intérêt quand on est une femme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 On finit avec les hommes qui se sont approchés de nous, et puis parfois c'est pas exactement très réussi, comme on l'a démontré très récemment dans l'analyse critique de l'article du Monde sur les violences conjugales, ces femmes qui ont pris, entre guillemets, le premier alpha mâle venu. C'est très paradoxal parce qu'à l'extérieur, il parle de moi, enfin il me met sur un piédestal, je suis une princesse. Euh... Et euh, à la maison, c'est tout le contraire. Et... Eh bien non, en fait, euh, vous auriez tout intérêt à apprendre à montrer votre intérêt, ce qui vous permettrait d'être plus active dans, la, dans les rencontres, pas être simplement celle qui attend timidement euh, qu'on qu la choisisse. La difficulté, c'est que l'intérêt, ça ne s'explicite pas trop. Si c'est trop clair, si c'est trop explicité, ça perd de son intérêt. C'est comme j'avais écrit il y a plus de dix ans, euh, il ne faut pas déclarer votre intérêt comme vous déclarez vos impôts. Hein, voilà ce que je gagne, paf, paf, paf, vous faites une croix ici. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais entre, entre rien faire, pas clair du tout, et tout faire super clair, il y a des les il y a une, une gamme de, de... Et chez les femmes, ces nuances-là, euh, généralement, c'est très, très, très, très mauvais. Vous n'êtes pas forte à ça, vous avez d'autres talents, d'autres dons, mais ne me dites pas... Que vous avez la prérogative de la psychologie en matière de rencontre. Non, non, non, vous ne savez faire de la psychologie qu'avec les hommes qui, un, vous veulent, et deux, euh, que vous maîtrisez un peu. Quand ça, quand ça vous dépasse, quand le type, il est un peu ambigu, ou, ou qui dit oui une fois oui, une fois non, ou quand il est un peu trop intelligent ou quoi, alors là, euh, vous devenez un peu, euh, un, peu, un peu hébété. Alors, comment on va faire Pas de cours euh, magistral. Six anecdotes réelles de six femmes qui ont démontré de l'intérêt. Bon, mes, mes clients me reprochent toujours de parler d'anecdotes qui, qui, qui me concernent. Mais en même temps, c'est ma chaîne. Et puis moi, vos anecdotes, je ne les connais pas. Donc, ça sera les miennes. Donc, six fois, on va montrer de l'intérêt. Et tous, autant que nous sommes autour de la, de la table, du bureau, nous allons noter de, 1, de 0 à 20 la, la qualité de, de, de, cette, de cette tactique cette stratégie, afin que les téléspectatrices, oui, je dis téléspectatrices, aujourd'hui j'ai un côté un peu vintage, les, les téléspectatrices euh, puissent juger un petit peu de si ça, si ça marche ou pas, et puis à la fin, on essaiera de faire une synthèse. Bon, en parlant de synthèse, on ne sera jamais aussi bon à faire la synthèse que l'homme synthèse, hein, le cult en chef, pour ceux qui l'auraient loupé, hein, euh, CF vidéo, l'homme qui est la synthèse de toutes les dérives du féminisme. Imagine maintenant que je te sorte de mon chapeau une personne, une femme, un homme, quelque chose entre les deux, on ne sait pas encore, qui synthétise tout le pire du féminisme, disponible sur la chaîne dans le coin supérieur de l'écran. Alors Gislaine. tu la connais pas Gislaine? Bon, personne ne la connaît, Gislaine me racontait, tout est vrai, « Je m'engage par avance, je certifie, je promets que tout est absolument vrai. » Gisleine me racontait qu'il y avait un mec mignon à la salle de sport, et que ce jour-là, il était en train de courir sur le tapis, tapettino. Et euh, Gisleine est allé euh, courir à côté de lui, sans rien dire, jusqu'à ce qu'il arrête. Bon, pas de chance, il avait décidé de courir ce, ce, ce jour-là très longtemps. Donc, elle a couru le plus longtemps possible et elle s'est fait mal au genou. Et, et donc, j'ai dit, euh, et alors, et alors, et alors, et alors Et bien, alors, à un moment, elle a arrêté, et puis il a, et puis il a arrêté, et puis euh, voilà. Donc, comment jugeons-nous Quelle note mettons-nous entre 0 et 20 à Ghislaine Et est-ce que c'est une bonne idée d'aller faire ce que fait la personne qui vous plaît, à côté de lui, sans rien dire, sans aucun signe, sans aucun geste, sans lui sourire, sans dire bonjour est-ce que simplement le faire à côté de lui va... Regarder, sans le regarder. Est-ce que c'est -ce est une bonne idée Est-ce que c'est une bonne stratégie Est-ce que ça démontre bien de l'intérêt Est-ce que... Non. <rire> oui, moi je lui donne deux. Deux Alors, okay. je note, je note. Je fais trois colonnes. Ah, très bien. Donc je mets Aurora. Entre parenthèses, pas cortopatie. <rire> Christophe, Stéphane. Alors, anecdote A. Ah, 2 2, parce que 1 pour l'aller, 1 pour le retour. C'est ce qu'un de mes profs de physique disait quand on allait euh, faire euh, un exemple euh, devant la classe. Un point pour l'aller, un point pour le retour. Très bien. Si on Aurore ben, Moi, un, sauf s'il y a un. la fréquence. S'il y a une fréquence, peut-être il pourra te remarquer. Sinon, remarque. c'est normal qu'il ne te remarque pas du tout. Bon, 2, 1. Moi, j'avais été gentil, j'avais mis 0. <rire> Donc, du coup, ça fait une moyenne de. Aurore, ne regarde pas. Ah, quand on lui demande de faire une opération, elle commence à regarder ailleurs. Zéro. Euh, Aurore, quelle est la moyenne de 0, 1 et 2 ah, ouais. Merci. Tu vois, quand on réfléchit, hop, tout est simple. Alors, B. Anecdote suivante. Yeshim, c'est les vrais prénoms. Alors, Yeshim était une fille que j'avais euh, draguée il y a pff, 2008, je crois, il y a 12 ans. Un truc comme ça, il y a très longtemps. Et euh, c'était rigolo. Bah, D'abord, j'ai le droit de draguer, merde. J'ai pas dit un gros mot. Enfin, ça existe. J'avais 28 ans, j'avais 30 ans, pardon, 29 ans, un truc comme ça. J'ai l'impression d'avoir prononcé un gros mot. Il y a un silence de mort dans la pièce. Tout à coup, bah quoi, ça arrive. Bon. Et euh, on était dans un dans un dans un café avec un ami qui s'appelait Georges, vrai prénom également. Puis il y avait cette fille d'origine un peu orientale, très pâle, elle était turque en fait. On n'en savait rien. Et... et nous, on racontait que des énormités, des trucs très, très gras, très... on était très, très délurés. Et puis elle était à côté, et, euh, elle travaillait, elle écrivait quelque chose, et vraiment, mais pas un haussement de sourcils, pas un regard. C'était obligé qu'elle nous entende, et puis pas un sourire, pas rien. Comme une, un spectre, quoi. Et donc à un moment, elle s'absente, j'imagine qu'elle va à la salle de bain, je ne sais pas quoi. Et je prends son cahier, puis j'écris un petit mot dans le, dans le coin de son cahier, euh, genre « Mais vous riez vraiment jamais ?» ou un truc comme ça, tu vois. Donc elle revient, elle prend son truc. Et là, elle regarde, et on se marre, tu vois. Et elle fait « Ah ah ah ». Et bon, bref. Donc là, on fait sa connaissance, l'été passe, Rien. Enfin, j'avais fait ça pour rigoler, en fait. Je m'en foutais, elle ne m'intéressait pas tant que ça. L'été passe, et puis on se, on, se tient en, on se tient en contact de façon très irrégulière. Enfin, genre, genre trois messages dans l'été, quoi. Vraiment, rien du tout. Et, euh, et à la fin de l'été, euh, on décide de, de prendre un verre ou je ne sais pas quoi. Et elle arrive, et paf, c'était comme si... Euh, je veux dire, on a passé la nuit ensemble. J'étais pas plus intéressé qu'avant l'été, mais bon, c'était comme ça. Ça s'est fait. J'imagine qu'elle avait dû... Euh, décider que, que, que j'étais le bon, j'en sais rien du tout. Mais, euh, bah non seulement j'étais pas très convaincu, et puis, euh, et puis cette nuit m'avait pas fondamentalement euh, super emballé, et donc, euh, bah, je regrette pas, mais enfin c'est comme ça, on n'est pas obligé non plus de se projeter avec tout le monde. Il y a des fois, bah, à PLA, ça, ça, ça, voilà, ça passe pas. Enfin, ça passe, mais bon, sans plus quoi. Et alors ce qu'elle a fait, alors c'est pas là, l'anecdote n'est pas là, l'anecdote commence maintenant, ça c'était le contexte. Ce qu'elle a fait, comme elle aimait beaucoup lire et écrire, je crois qu'il y a des critiques littéraires ou journalistes littéraires, un truc comme ça, c'est qu'elle m'a offert des livres sur l'amour. Donc euh, le premier, je crois que c'était un truc de Omar Pamuk, un auteur turc dont j'ai oublié le nom, qui s'appelait je crois Rouge. Puis après comme ça ne suffisait pas, elle m'en a offert un autre de lui avec le mot amour dans le titre. Et comme ça suffisait toujours pas, elle m'a offert euh, un truc qui s'appelait Apprendre à aimer ou, euh, en m'expliquant qu'en gros, euh, j'étais un peu bloqué. <rire> j'étais pas bloqué, je suis pas obligé de t'aimer. J'ai rien fait de mal, euh, on n'est pas obligé de s'aimer, moi j'aime pas tout le monde, euh, tu n'aimes pas tout le monde. Euh, bon. Donc, quelle note mettez-vous à Yeshim pour le, le, le, la, la technique consistant à expliquer l'amour à quelqu'un en lui offrant des livres qui en parlent. Aurore euh... Tu vois, tout de suite, quand c'est... Euh... Non, j'allais dire non, j'allais dire quand c'est une femme, mais l'autre, c'était une femme également. Bon, ben non, non, ça ne veut rien dire. Non. Pour l'effort, 4 quatre. Quatre. quatre Moi, je lui avais mis quatre également. Ce qui nous fait Aurore une moyenne de. Si c'est 4, 10 et 4, 14, divisé par 3, ça fait 4,7. Euh, ouais. 4,7, on arrondit. La prochaine moyenne, c'est toi qui l'as fait, prépare-toi. Alors, les fleurs. Bon, ben là, j'en ai pas qu'une anecdote, j'en ai, ai, ai plusieurs. Euh, ben, en gros, voilà, on, on, nourrit, on, nourrit, on nourrit un truc pour quelqu'un et on décide que l'objet qui va tout symbolisé, c'est la fleur, et je parle de la fleur, pas de la fleur en relation, je parle pas de ton copain qui t'offre des fleurs, je parle de tu t'attends à rien et on sonne chez toi, et on te dit c'est le livreur, et là c'est pas des pizzas comme chez Thomas, c'est des fleurs. Ça m la première fois de ma vie que ça m'est arrivé, j'étais en prépa, et c'était le jour de la Saint-Valentin. Quelle note euh, Je lui la moyenne, 10, hein. peut-être même 12. Alors, je ne commande pas. Non. 10, euh, 12, 11 Allez, 11. 11, 11 pour Christophe. Euh, Aurora Pour moi... Euh, 8. Bah, la réalité des faits, c'est que euh, ça n'a jamais fonctionné avec moi. Euh, pourquoi Je pense que ça ne fonctionne pas, d'ailleurs, dans, dans l'absolu. Parce que, généralement, c'est le signe que l'autre n'en peut plus depuis des mois, et qu'il a passé dans sa tête toutes les... Elle, plutôt, parce qu'on parle d'une femme qui montre son intérêt à un homme. Et ce que ça a témoigné à chaque fois, c'était que c'était un peu l'issue d'un truc. Alors que rencontrer quelqu'un, c'est un départ. Ça ne peut pas être l'issue. C'est le contraire du théâtre. Au théâtre, je suis désolé de parler que de cocher en ce moment, mais je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, quand on, quand on commence une scène c'est la suite de ce qui précède. Et quand on entre en scène, il faut être connecté avec ce qu'on dit. Même si c'est la première ligne de la pièce, il faut toujours s'être demander qu'est-ce que le type a fait juste avant et, et rentrer comme la suite de quelque chose. Sinon, ce n'est pas crédible. On ne démarre pas dans la vie. Quand vous arrivez là ce matin à 9h30 pour filmer, je, je ne suis pas assis immobile en disant la journée commence, je finis ce que je faisais avant. Et en fait, dans la vie, on fait tout le temps ça. Le problème des fleurs, c'est que ça symbolise moins le départ d'un truc que la fin d'une espèce d'obsession amoureuse qui dure depuis des mois et qu'on essaie de condenser dans un geste. C'est mieux être direct, alors, dès que tu as l'impression d'être intéressé à quelqu'un. Attends, attends, attends, attends, attends ah tu, tu, <rire> tu diras à la fin comment, comment tu t'y prends. Donc, les fleurs, 8, 11, euh, moi, j'apprécie le geste, mais du point de vue de l'efficacité, je suis obligé de dire que c'est nul. Donc je suis un peu schizophrène. L'idée me plaît, mais pas là. On offre des fleurs à quelqu'un quand on est capable de lui dire son intérêt. Mais là, les fleurs... Ce qui me gêne, c'est qu'on substitue le, le truc franc par une espèce de geste cadeau dont on imagine que ça va rattraper. Non, euh, ça fait un peu plus élanime, ça fait un peu timide, à ce stade-là. D'accord euh, Moi, je mets, malheureusement, je mets 6. Je mets, je mets voilà. Aurore, 8, 11 et 6. Mmh. Ouais, c'est de... Si c'est 8, 14 et 11, 25 divisé par 3, ça ne fait pas 9, non. 25 divisé par 3, ça fait 8,3 fois 8, 24. Ah oui, t'es pas loin. 3 fois 8, 24, donc ça fait 8,3. C'est important de savoir les multiplications et les règles de 3. Aurore, les règles de 3. Il n'y a rien de plus important dans la vie, je t'assure. Ça, ça, ça permet tout. Ça permet de mettre en perspective tous les chiffres que tu vois. Ça permet de calculer ce qui est cher et pas cher par rapport à la quantité. Si tu ne sais pas faire une règle de 3, tu ne peux pas faire tes courses. Parce que tu ne vois pas ce que tu payes par rapport à la quantité. C'est me... euh, faire des multiplications simples. C'est voir qu'un truc qui coûte 4 euros le kilo, enfin, un truc qui coûte 4 euros les 250 grammes, bah, c'est plus cher qu'un truc qui coûte 6 euros les, 800 grammes, les, les 500 grammes, tu vois. C'est ce genre de truc-là, des multiplications simples. Et malheureusement, bah, on ne les fait plus. Et en fait, ça aide à penser, ça aide, en, ça aide à, à mettre en perspective, ça aide à relativiser, ça aide à consommer, ça aide à tout. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.